Melzi au juge, je ne possède rien, à l'exception d'une voiture. Air Algérie va opérer deux vols depuis Roissy Charles de Gaulle. Source marocaine. Le roi va sacrifier Bourita pour se réconcilier avec Alger. Melzi au juge, je ne possède rien, à l'exception d'une voiture. L'ancien directeur général de la résidence d'État du Sahel, Hamid Melzi, poursuivi pour des affaires de corruption et de blanchiment, a déclaré ce mardi au juge du tribunal de Sidi Mahmed, Alger, qu'il ne possédait aucun bien, que toutes les sociétés appartiennent à ses enfants, et qu'il n'a rien à voir avec eux. Il était interrogé pour la seconde journée consécutive par le juge, au cours de l'audition au tribunal de Sidi Mahmed, Alger. Au sujet des liens entre les activités de ses enfants et son poste d'ancien directeur de la résidence d'État depuis 1997. Les questions du juge ont porté sur l'entreprise Vitagius et sur les biens réels de Melzi qui s'est contenté d'affirmer qu'il ne possédait aucun bien immobilier à l'exception d'un seul véhicule, ajoutant que les sociétés dirigées par ses enfants n'ont rien à voir avec sa fonction. Il a même nié avoir intervenu pour que l'un de ses fils obtienne un crédit bancaire. D'autre part, l'ancien directeur général de l'accueil et des résidences officielles, Fouad Cherit a comparu devant le tribunal, où des questions lui ont été adressées concernant la réhabilitation de Junan et Elmitak, le dont, les travaux ont été confiés au groupe chinois Qingyong, qui n'a pas respecté les normes en vigueur et les délais de réalisation, en dépit des montants colossaux encaissés. À son tour, l'ancien directeur général de la compagnie nationale Air Algérie. Bekou a répondu aux questions liées à la réalisation du nouveau siège de la compagnie qui avait coûté des pertes en milliards, dinars au trésor public, en su du retard accusé sur le terrain. A des questions sur les détails liés à la récupération du siège social de la compagnie, l'accusé a affirmé avoir réussi depuis sa désignation à la tête de la compagnie à récupérer le siège social et à l'annexer aux biens de l'État, après son exploitation par les privés. Le président du tribunal devra auditionner les témoins dans cette affaire ainsi que les parties impliquées, a-t-il annoncé lors de la levée de la séance du matin. Pour rappel, Hamid Melzi, qui a été placé sous mandat de dépôt depuis mai 2019, est poursuivi par le même tribunal au même titre que les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Solal, ainsi que plusieurs cadres pour abus de fonction volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour attribution d'avantages injustifiés à... Air Algérie va opérer deux vols depuis Roissy-Charles de Gaulle. Air Algérie a décidé de délocaliser certains de ses vols de l'aéroport d'Orly vers celui de Roissy Charles de Gaulle. C'est ce qu'a déclaré, ce mardi 14 septembre, le porte-parole de la compagnie nationale Amin Andalousie au site Visa Algérie. La compagnie aérienne algérienne, qui opère 23 vols hebdomadaires entre l'Algérie et la France, a décidé de délocaliser deux vols hebdomadaires, de l'aéroport d'Orly, vers celui de Roissy Charles de Gaulle. Cette décision vise à satisfaire la clientèle venant des pays d'Amérique du Nord, notamment le Canada. En fait, les ressortissants algériens établis aux états unis ou au Canada, sont obligés de faire une escale en Europe pour rallier l'Algérie. Les compagnies opérant sur les vols depuis ces pays vers Paris, passent par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce qui n'arrange pas la compagnie nationale Air Algérie, qui n'opère qu'à partir de l'aéroport d'Orly. Nous procéderons au transfert de deux vols opérés actuellement à Orly vers Charles de Gaulle. On fait juste le transfert. Il n'y a pas de vol en plus, précise le porte-parole de la compagnie nationale. Il indique aussi qu'il y a beaucoup de passagers qui viennent du Canada, du Moyen-Orient. Orly ne les arrange pas. Mais soucieuse de répondre convenablement à la demande de la communauté, Air Algérie a décidé de transférer deux vols, ce qui permettra d'optimiser l'offre au maximum. Cependant, c'est à partir d'octobre que ces vols depuis Roissy Charles de Gaulle seront disponibles. Air Algérie a choisi les créneaux de mardi et jeudi. Les vols concernés sont les AH 1086, AH 1087, AH 1010 et AH 1011, opérés habituellement à partir d'Orly. Ils seront supprimés et remplacés par deux vols 2 et vers Roissy Charles de Gaulle. Source marocaine. Le roi va sacrifier Bourita pour se réconcilier avec Alger Des sources marocaines croient savoir que le roi Mohamed VI s'apprêterait à sacrifier Nasser Bourita pour tenter un rapprochement avec l'Algérie, après l'annonce inattendue par Alger de la décision de rompre les relations diplomatiques avec l'ennemi classique de l'Ouest, et la résiliation du contrat de gaz qui prive le Maroc d'une manne financière importante et de cette ressource naturelle, quasi gracieusement. C'est à son ami Aziz Aknouch qui vient de remporter une large victoire aux législatives, que le roi du Maroc compterait s'appuyer pour entamer une opération de charme en direction du voisin de l'Est, agacé par les provocations récurrentes devenues au fil du temps une menace sérieuse sur la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Le richissime homme d'affaires marocain, devrait, indique-t-on encore, suppléer le prochain chef de la diplomatie dans le dossier algérien qui lui serait confié, pour tenter de recoller les morceaux. Insuffisant. Répondent des sources algériennes sollicitées par Algérie Patriotique. Il est trop tard pour revenir en arrière, assure-t-elle. L'Algérie a fait preuve d'une grande patience, mais le régime de Rabat semble avoir pris cela, pour une faiblesse, note nos sources. Cuide du représentant du Maroc aux Nations Unies, celui par qui la crise est venue Mohamed VI sacrifiera-t-il également l'inamovible ambassadeur dont la longévité au poste New York fait grincer des dents au sein même du ministère marocain des affaires étrangères, ou des cadres et des ambassadeurs moins bien lotis s'interrogent sur les dessous de cette macrobie Connu pour sa haine viscérale, pour l'Algérie, Omar Ilal constitue la pierre d'achoppement, avec son ministre actuel, qui empêche toute entente entre les deux pays voisins. Son départ pourrait être présenté comme un gage de bonne volonté par le Maroc, mais la réponse d'Alger est connue d'avance. En effet, une source diplomatique algérienne proche du dossier avait expliqué à Algérie patriotique que Ramtan Lamamra a répondu, aux voisins chérifiens par une guerre encore plus intelligente, plus propre et plus subtile, en même temps. Sur ce sujet, notre source a recensé 28 occurrences de déclarations officielles marocaines provocatrices. Au-delà des propos mielleux contenus dans le discours du roi, Rabat oublie qu'Alger attend toujours des clarifications sur la dernière dérive onusienne du royaume, à l'encontre de l'Algérie. Or, Mohamed 6 n'en dit mot, rappelait notre source, selon laquelle, pour le moment, nous constatons que notre pays est visé par une campagne orchestrée avec assez de ruses malsaines par un voisin encombrant dont la haine est devenue historique. Notre ministre, Ramtan Lamamra, grand spécialiste de la communication, c'est pertinemment que la réponse algérienne sera, symétrique, en termes d'intelligence, de pertinence, de subtilité et de cruauté, soulignait notre source, qui précisait que cette guerre algérienne sera, toutefois, éthique et objective. Sur le fond du problème qui envenime les relations bilatérales, les responsables marocains, à court d'arguments, n'ont rien trouvé de mieux que de s'attaquer à l'Algérie en portant des accusations gratuites, est en s'efforçant de l'impliquer en tant que protagoniste dans le conflit du Sahara occidental, relevait notre source, pour laquelle la stratégie à mettre en place doit être implacable, sans pitié. Un retour à la situation antérieure est absolument exclu dans le présent et dans l'avenir, assurait notre source qui soulignait que l'Algérie refusait l'idée réductrice et superficielle de médiation, car celle-ci ignore la gravité des responsabilités du Maroc dans la dégradation chronique des relations bilatérales, et occulte délibérément l'ampleur des dommages politiques et moraux causés par les faits et les méfaits cautionnés par les différents cercles marocains. Abonnez-vous à notre chaîne.